Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir M. Pedro Cardozo Leite. M. Pedro est professeur associé à l'Université du Luxembourg. Il est Attract Fellow à l'Université du Luxembourg. Il utilise une approche multidisciplinaire pour étudier les interactions entre les technologies digitales et la cognition humaine. Il essaie de mettre en pratique les connaissances obtenues par ces deux approches pour développer et tester rigoureusement de nouvelles technologies visant à améliorer les facultés mentales. Monsieur Pedro, dans le cadre de votre conférence intitulée « Les technologies numériques, un eldorado pour l'évaluation et l'apprentissage », vous avez décrit le début du 21e siècle, comme étant marquée par des progrès remarquables dans le domaine des technologies numériques. L'intelligence artificielle a fait des progrès spectaculaires au cours de ces dernières années, dites-vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos travaux concernant cette intelligence artificielle Alors, euh, moi, je ne, donc, euh, je ne travaille pas spécifiquement dans le domaine de, de l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui, qui, qui font ça pour des, des, des domaines beaucoup plus euh, euh, généraux, par exemple, qui essayent de... de, de reconnaître des images ou des choses comme ça. Donc, ils développent des, des techniques et des logiciels qui sont extrêmement efficaces et qui peuvent être euh, utiles pour des personnes qui euh, travaillent dans des domaines euh, particuliers. Donc, euh, Moi, mon intérêt, c'est d'utiliser ces techniques-là et de les utiliser dans le domaine de la psychologie et en particulier dans euh, le but de, de créer des expériences interactives qui peuvent permettre d'aider de, de, les gens à apprendre des choses. Donc, parmi les choses que nous fabriquons dans, dans le laboratoire, nous faisons des jeux vidéo. Donc, des jeux vidéo. Euh, donc, par exemple, des, des, des jeux de maths pour enfants. Et donc, on peut utiliser des intelligences artificielles qui vont adapter, par exemple, les, les, le, la difficulté du jeu ou le, le, le, le, la, la complexité de, des exercices, on va dire entre guillemets, que, que doit faire l'enfant dans le jeu, pour faire en sorte que cet enfant progresse et apprenne au fur et à mesure euh, des, des, des concepts en mathématiques. D'accord. Et c'est des, des, des jeux euh, adaptés à chaque type d'enfant ou c'est un jeu Est-ce que le concept de différenciation il est pris en compte dans, dans ce, dans ce contexte-là Absolument. Donc Le, le but, c'est de, de faire de la personnalisation. Donc Dès le premier moment, dès qu'on a un, un, le minimum d'informations, on commence tout de suite par essayer de, de personnaliser euh, l'information. Et à chaque fois que l'utilisateur, euh, ou le, donc en l'occurrence l'enfant, produit une réponse, cette réponse va être utilisée pour... Euh, euh, décider quoi présenter à l'étape suivante. D'accord. Et est-ce que c'est adapté aussi à des enfants à besoins spéciaux Alors, euh, l'environnement le, lui-même va permettre euh, beaucoup de flexibilité. Et donc, l'algorithme le, le, pourrait en fait, euh, si par exemple vous avez un, un enfant qui a plus de mal à, de, à apprendre, et eh bien le, le logiciel automatiquement, il va euh, progresser ou, ou présenter des, des niveaux de difficultés qui seront adaptés à cette personne-là. Donc mmh. euh, il n'y a rien de, de, de spécifiquement prévu pour des gens qui auraient des difficultés d'apprentissage, mais le, le fait que le logiciel s'adapte à, à la personne fait que euh, ces, ces personnes qui ont des difficultés auront quand même une expérience qui leur est, qui leur est adaptée. Et qu'est-ce qui caractérise ces, ces logiciels Il y a beaucoup de logiciels en ligne, il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont en ligne. Qu'est-ce qui caractérise ces jeux vidéo que vous construisez dans votre laboratoire Alors, euh, oui, il y a beaucoup de, de, de jeux qui sont produits, euh, donc, il y a d'une part des, des jeux qui euh, enfin, qu'on qualifie parfois de, de, de brocoli recouverts de chocolat, où on a en fait des, des jeux standards auxquels on rajoute des, des exercices de maths, donc vous, vous avez un personnage qui, qui, qui fait quelque chose d'amusant et puis tout d'un coup ça s'arrête et vous devez faire une addition. Donc, ce pas le genre de, de, de jeu qu'on veut faire. Donc, on a des, dans mon équipe, donc, on a des gens qui sont vraiment des, des game designers et qui, dont, dont le travail est de faire des jeux qui sont, qui sont amusants. Donc, on se différencie, on va dire, de, des jeux éducatifs, euh, enfin, en tout cas, d'une grande partie de jeux éducatifs, du fait qu'on qu crée des vrais jeux et pas des et donc, et, et pas des, des tâches, et pas des exercices gamifiés. Euh, D'autre part, notre spécificité, c'est qu'on a justement toute cette... Euh, intelligence artificielle qui, euh, qui est en arrière-plan et qui fait cette, cette personnalisation. Donc le, le, le gros de notre travail scientifique porte sur, cette, euh, sur, sur la partie personnalisation et euh, gestion de la difficulté de, du, du, du jeu. Euh, nous sommes, donc, euh, on a une approche interdisciplinaire, donc on a des, des, des gens qui participent à ce projet, qui sont euh, par exemple spécialistes en mathématiques euh, dans la, euh, chez, les, chez les enfants. Donc, euh, on a des gens qui sont spécialistes en, en, en intelligence artificielle. Euh, donc, on, on essaie de regrouper des, des, des experts dans différents domaines pour avoir, euh, une, euh, on va dire, un, un produit qui est le plus, euh, le plus efficace possible. Et nous avons aussi une approche qui est itérative. Ça veut dire qu'on va euh, ancrer ces jeux aussi pour pouvoir avoir des données. Et euh, une fois qu'on a ces données, ça, peut, ça peut nous permet d'avoir, euh, on va dire, plus de, de compréhension sur ce qui se passe, de, par exemple, euh, quels sont euh, par exemple les, les niveaux qui posent euh, difficultés ou est-ce qu'il y a euh, par exemple, on peut avoir différentes théories scientifiques sur comment, euh, approcher, comment enseigner le comptage par exemple. Donc on peut implémenter des variantes différentes de ce jeu, euh, récupérer des données et ensuite à partir de ces données euh, établir quelle, euh, quelle est la meilleure euh, façon de, de procéder. Donc euh, ce n'est pas juste un jeu qui est produit à un instant T et ensuite euh, qui est... Euh, exposé au monde mais c'est plutôt comme un, comme un laboratoire de recherche dans lequel les utilisateurs vont pouvoir participer donc eux euh, de leur part ils vont avoir donc cette, euh, cette expérience d'apprentissage dans le jeu donc ils peuvent euh, ils y gagnent quelque chose et nous on récupère donc des données euh, qui nous permettent en fait de mieux comprendre euh, comment ce, enfin, les, les mécanismes qui sont à la base de cet apprentissage et une fois qu'on a une meilleure compréhension et ben, on va le réinjecter dans le jeu et donc fournir aux utilisateurs donc, de, des, des expériences euh, meilleures. Et donc on compte réitérer dans le but de finalement avoir quelque chose qui est, euh, qui est efficace. D'accord. Et est-ce que ces, ces jeux-là ou ces plateformes s'adressent à une tranche d'âge particulière Alors, nous, on, on, y a, on a plusieurs euh, projets en parallèle. Il y a des projets qui sont, donc, par exemple, pour le comptage, qui sont euh, destinés aux enfants. Et puis on a d'autres projets qui vont être destinés euh, plutôt à des adultes. Euh, maintenant... Euh, les, les âges, je ne pense pas que ce soit vraiment le, le, le critère le plus essentiel. Euh, si vous avez un, quelqu'un qui est jeune, mais pour qui le comptage, par exemple, est relativement euh, est acquis, euh, il n'a pas forcément d'intérêt à faire un, un jeu qui est basé sur le comptage. Donc, peut-être qu'il qu jouera quand même au jeu parce qu'il trouve le jeu amusant, euh, mais en soi, ce ne sera plus vraiment pertinent d'un point de vue après, apprentissage. Donc, ce euh, sera plutôt, je pense, les compétences qui, qui qui, qui, qui sont le critère important pour, pour sélectionner une, une population. Une question qui, qui s'impose, à mon avis, c'est la question de l'humain dans tout ça. C'est-à-dire, vous évoquez à un moment donné ce que vous appelez le machine learning. Oui. Et, et, et dans ce contexte-là, où est la part de l'humain dans l'apprentissage et dans quelle mesure ça permet l'apprentissage de l'humain Alors, les, les deux vont ensemble. Donc, il y a beaucoup d'idées de, de, dans le machine learning. Qui, qui sont inspirés, en fait, de, de, de l'étude qu'on a faite de comment les humains apprennent. Euh, donc, par exemple, les réseaux de neurones, qui sont une, une technique très euh, actuelle en, en, en intelligence artificielle et en machine learning, est inspirée euh, de comment fonctionne le cerveau et de comment les, les humains, ou en tout cas les, comment les humains apprennent. Donc, il y a eu des, des, des connaissances de, de, qui sont allées de l'apprentissage de l'humain vers l'apprentissage artificiel, et maintenant, en fait, l'apprentissage artificiel, euh, on constate qu'il euh, permet de faire des choses qui peuvent être très utiles euh, pour l'humain. Donc, euh, le, le, la part qui m'intéresse, c'est d'utiliser ça comme outil pour euh, traiter des données et ensuite, euh, par exemple, permettre de mieux euh, comprendre l'état de compréhension d'un enfant. Euh, il y a aussi des... Euh, donc le, le machine learning peut être assez euh, générique... Et euh, il y a des choses qui sont spécifiques aux humains, par exemple euh, la motivation. Donc, si vous essayez d'apprendre à une voiture à comment naviguer dans un environnement, euh, vous n'avez pas à vous poser la question de savoir si la voiture est motivée ou pas. Alors que si vous êtes dans une situation où vous voulez euh, donner des exercices à des élèves, euh, la motivation ça devient quelque chose qui est déjà beaucoup plus importante. Donc si vous donnez tout le temps des exercices difficiles, bah, peut-être qu'à bout d'un moment, euh, vos élèves seront euh, euh, frustrés et arrêteront de, de participer à ça. Donc, euh, il y a des, des, des concepts et des modèles en psychologie qui doivent être inclus dans ce machine learning pour avoir finalement quelque chose qui est euh, adapté à ce type de, de problème. Et, et en général, l'usage des, des, de, de ces jeux euh, interactifs, de ces jeux vidéo, de, du recours à l'intelligence, enfin, il y a beaucoup de recherches qui montrent le lien entre ces techniques-là et la motivation. Mais là, vous nous dites que ça a aussi une répercussion sur l'apprentissage lui-même. Donc, ce n'est pas au niveau de la motivation, mais aussi au niveau de l'appropriation des concepts. Est-ce que ça a été validé Alors oui, oui bien sûr. Donc, le, le... Je ne pense pas qu'on puisse dire que les jeux, en général, euh, sont... ont été validés pour l'apprentissage. C'est comme de dire, est-ce que... Les livres en général euh, sont, sont bons pour l'apprentissage. Ça, ça dépend pas uniquement du médium, ça dépend aussi de, de, du contenu. Donc euh, les jeux mettent en, ont toute une série de, de, de, de mécanismes et de principes qui font qu'ils sont euh, idé idéaux pour l'apprentissage. Pour, pour Donc euh, souvent, un des exemples qui est donné, c'est que quand vous allez dans un examen, le, le, vous commencez par le score maximum et ensuite, en fonction de vos erreurs, on diminue jusqu'à ce que vous arriviez à votre note. Alors que dans un jeu vidéo, typiquement, vous commencez mmh. à un niveau bas et au fur et à mesure, vous recevez que des points. Donc le, le système de, de, de motivation, on va dire, de, de renforcement dans un jeu est beaucoup, mieux, est beaucoup plus positif pour euh, l'usager qu'un qu examen en, en éducation. Le, le, le séquençage des tâches. Donc par exemple, dans un jeu, euh, souvent, il y a assez peu d'explications. De, euh, par exemple, si vous jouez à, à, à Super Mario, vous vous rendez compte rapidement que vous devez euh, aller à droite. Parce que si vous allez à gauche, il euh, n'y a rien qui se passe. Donc, en, en, juste la première scène vous donne déjà une petite information de comment faire. Et euh, petit à petit, en fait, en vous donnant euh, des indices, vous allez réussir à apprendre beaucoup de structures et ça va vous permettre de, de, de, de vous adresser à des problèmes qui sont beaucoup plus euh, difficiles. Donc, euh, il y a toute une série d'heuristiques de, de, de, qui sont euh, utilisées dans les jeux vidéo qui sont, euh, qui ont, qui sont des, des principes excellents pour euh, favoriser l'apprentissage. Merci beaucoup. Et en tout cas, ça, ça, donne, ça nous donne beaucoup d'espoir de, au niveau du, du, du lien entre l'usage de ces technologies et l'apprentissage et la motivation. Merci. Merci.